Nous voulons, nous, un pacte pour le climat et pour l'urgence sociale en Europe. C'est le pacte que nous proposons et c'est à cela que la présidence française de l'Union européenne doit servir. Et comme le proposent les chercheurs et, euh, les, euh, les chercheurs du GIEC, ils, un, ils proposent que chaque pays investisse 6 de leur PIB pour lutter pour le climat. 6 du PIB pour la France, c'est 140 milliards d'euros. 6 du PIB de l'Europe, c'est 900 milliards d'euros pour l'Union européenne que nous devons investir tous les ans pour répondre à ces urgences climatiques et ces urgences sociales. Voilà nous ce que nous demandons en termes de convergence lutter contre la pauvreté, et le chômage à l'échelle de l'Union européenne, réindustrialiser l'Europe et les pays pour lutter contre la facture climatique, développer. La production d'énergie nucléaire, pas seulement en France mais partout là où il y en a besoin pour sortir des énergies fossiles. C'est un pacte pour le climat ambitieux à hauteur de 900 milliards d'euros et c'est donc un pacte pour le climat où l'argent de la Banque Centrale Européenne sert directement les États au service de ses objectifs. Et